Salut les artistes et bienvenue dans cette vidéo Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noam. Euh, on, je me suis fait plutôt connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Mister No. Tu peux retrouver tous mes réseaux sociaux sur cette liste-là. Je te les remettrai également en fin de vidéo pour que tu puisses euh, venir me suivre si le cœur t'en dit. Et j'ai décidé là dans, ce petit, dans cette petite série de vidéos de revenir sur les bases de, des techniques qu'on utilise pour obtenir les meilleurs résultats et on va vraiment faire un point plus théorique sur la colorimétrie en coiffure en général et on va revenir vraiment sur des notions en ce qui concerne tout ce qui est démaquillage, tout ce qui est préparation de la chevelure tout ce qui est quelle qu'elle soit, que ce soit une chevelure qui a été travaillée chimiquement ou alors une chevelure qui est devenue blanche enfin, on, va, on va faire un petit peu le tour des différentes cas de figure qu'on va, qu va pouvoir rencontrer et euh, je vais mettre quelques exemples dans la vidéo mais les vidéos seront beaucoup plus théoriques ça va vraiment plutôt parler de la manière dont les choses arrivent de la manière dont les choses se positionnent et de la manière dont on va devoir les travailler donc si tu es en train de passer tes diplômes les premières parties de chacune de ces vidéos sera vraiment très intéressante pour toi parce qu'elles te permettront de récupérer un petit peu les infos qui font partie des programmes scolaires à l'heure actuelle et dans les deuxièmes parties de chacune de vidéos je vais vraiment revenir sur comment on utilise tout ça en salon. Et en fin de vidéo, je donnerai mes petites astuces à moi que j'utilise au quotidien, pour, euh, bah, soit pour gagner du temps, soit pour avoir de meilleurs résultats, soit pour les optimiser. Enfin, tu verras de ça dans les vidéos. Et on va parler de gommage, on va parler de décapage, on va parler de précoloration, on va parler de mordansage, on va parler des patines, on va parler des fonds de décoloration. Enfin, tout ça, dans ces petites séries de vidéos. Et donc, il y aura quatre vidéos en tout où on abordera... Tous ces sujets, le cheveu blanc, le cheveu pigmenté, le cheveu, enfin, voilà. Donc, euh, si ces sujets t'intéressent, et eh ben tu es vraiment sur la bonne vidéo, et j'espère que ça va te plaire. Donc, euh, dans cette vidéo en particulier, on va commencer par parler du démaquillant, donc le démaquillant de coloration. Donc, euh, ce qu'on a longtemps appelé un décapage, ce que moi j'appelle encore très souvent un décapage, mais qu'il ne faut pas confondre avec un gommage, et c'est précisément l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, euh, bah on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, dans cette vidéo, on va bien entendu voir ensemble l'art et la manière de réaliser un bon démaquillant sur un cheveu et sur quel type de cheveux précisément il faut le réaliser et à quelle fréquence on doit impérativement démaquiller le cheveu pour obtenir en permanence des couleurs vibrantes des couleurs brillantes et vraiment pouvoir toujours avoir le meilleur résultat possible sur une chevelure en fonction de son historique et aussi par la même occasion savoir aussi se positionner sur son chiffre d'affaires. Donc, dans cette vidéo, on va voir à quoi sert un démaquillant, dans quel cas faut-il démaquiller un cheveu, comment peut-on optimiser l'action d'un démaquillant, quelles sont les étapes d'un démaquillant, on va voir quelques exemples au cas par cas et on verra en fin de vidéo comment on peut faire si on n'a pas de démaquillant au salon pour obtenir sensiblement le même effet. La première chose à comprendre, c'est que lorsque l'on doit réaliser un démaquillant, on le réalise pour ôter du cheveu des pigments artificiels. Comment on met des pigments artificiels dans le cheveu Ça, on le sait tous, c'est par un principe d'oxydation que des pigments artificiels viennent se souder aux pigments naturels. Les pigments que l'on injecte dans le cheveu au moment où on applique la coloration sont incolores. C'est avec l'oxydant qu'ils se révèlent et qu'ils deviennent colorés. Pour démaquiller ces pigments, il faut qu'on arrive à rompre la soudure qu'il y a avec eux, mais sans les révéler. Et c'est pour ça qu'on va commencer les démaquillants d'une façon différente et qu'on ne commence pas directement par une décoloration avec un oxydant. On ne va pas révéler le pigment pour le brûler derrière. Ce serait contre-productif et ça nous ferait perdre beaucoup de temps et ça ralentirait considérablement l'action du décolorant derrière ou du colorant s'il révèle le pigment pour venir après en installer un autre c'est la porte ouverte à des mauvais reflets c'est la porte ouverte à du charbonnage enfin c'est la porte ouverte à plein de désagréments donc la première chose à faire tu l'auras compris c'est d'essayer d'avoir une action sur le pigment sans l'oxyder ce qu'il faut impérativement comprendre j'essaye d'être le plus précis possible parce que pour ceux qui débutent dans la coiffure, ben c'est peut-être pas forcément clair. C'est vrai qu'après, au bout d'un certain moment, oui, c'est limpide, c'est clair, mais je préfère revenir quand même sur ces points. Ce qui va apporter une oxydation, c'est l'oxydant. Donc, euh, si on arrive à avoir une action sur ces pigments sans utiliser d'oxydant, on a plus de chances déjà d'y arriver. Et donc, on ne révélera pas les pigments. On leur aura déjà mis une claque avant de devoir apporter un oxydant. Parce que oui, après, on sera peut-être obligé d'oxyder quand même euh, le cheveu pour, euh, pour ôter le, le reste des pigments qui ne seraient pas partis euh, au premier tour. Donc, dans quel cas faut-il démaquiller un cheveu ben, On démaquille un cheveu, soit lorsque l'on veut vraiment euh, éclaircir le cheveu ou ôter... Euh, les pigments artificiels qui se trouvent dessus. Quand une patine vient d'être réalisée, mais qu'elle ne correspond pas du tout à l'attente de la cliente, on peut être amené à la démaquiller. Ou alors, quand on fait l'application racine des colorations de nos clientes tous les mois, il faut savoir que même le meilleur d'entre nous, quand on applique la racine, on déborde sur les racines du mois précédent, ce qui fait qu'on a... On couvre la racine blanche, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on met aussi du produit sur le cheveu qui est coloré avant. Et ce produit-là va poser aussi longtemps que le produit qui est en racine. Or, quand le cheveu est déjà coloré, le temps de pose doit être réduit sauf si la coloration a vraiment été déjà altérée. Mais en général, sur un cheveu blanc, on utilise un colorant au 20 volumes qu'on a bien préparé, qu'on a préparé de sorte à ce que ça tienne bien. Et normalement, au bout d'un mois, on n'a pas à le recouvrir. Ce qui se passe, c'est qu'on va créer des petites zones intermédiaire où on aura des surcharges de pigments. Pour bien faire, normalement tous les 12 mois grand maximum, il faut regommer un petit peu le cheveu, enfin gommer, voilà, c'est les vieilles habitudes de coiffeur. Il faut démaquiller le cheveu pour euh, venir retirer les excédents de pigments qu'on pourrait avoir par endroit. Dans les cas là, on va pas y aller comme un bourrin, on va vraiment faire quelque chose de light, mais c'est très important de le faire. En plus, pense à tout toutes les clientes à qui tu appliques une coloration racine qui viennent tous les mois. Si une fois par an, tu arrives à mettre dans leur fiche un démaquillant en plus, ça te fait aussi gagner du chiffre d'affaires. C'est pour rebondir un petit peu sur ce que je te disais au tout début. Du coup, tu vas gagner en qualité de couleur, en qualité visuelle. Tu auras un meilleur cheveu, tu ne vas pas le flinguer le cheveu, pas avec un simple démaquillant. Tu auras des couleurs beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus brillantes. Et en plus, euh, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires par la même occasion donc c'est que que, que que bénéfique pour toi donc c'est hyper important de bien bien bien comprendre comment marche un démaquillant ensuite comment on peut optimiser l'action d'un démaquillant c'est très simple euh, si tu appliques un produit démaquillant sur un cheveu qui est déjà imbibé de pollution, de saleté, de machin, et eh bien ton action elle va quand même être réduite. Et en plus, le cheveu sera beaucoup moins facile à travailler. L'idéal pour l'optimiser, c'est déjà de, de faire un premier shampoing préforme, comme l'optimisation capillaire qu'on voit. En gros, l'optimisation capillaire que je fais dans mes vidéos avant d'entamer, elles sont très souvent démaquillantes très très très très souvent démaquillante sauf s'il n'y a vraiment pas de pigments et que on a juste quelques petits résidus assez simples à retirer qui seront juste retirés au shampoing mais en tout premier, un shampoing préforme en deuxième shampoing un shampoing préforme dans lequel on va mettre soit une huile éclaircissante soit de la poudre décolorante soit de la poudre démaquillante tu peux aussi le faire avec de la poudre démaquillante si tu mets de la poudre démaquillante, tu mets la dose complète si tu mets de la poudre à décolorer tu mets vraiment un tout petit peu c'est juste pour avoir un petit peu de de pouvoir en plus que le shampoing pour avoir quelque chose d'un petit peu démaquillant justement et l'huile pareil tu vas pas à la force tu vas pas forcément à la force d'un shampoing américain sauf si tu veux obtenir déjà si possible un premier fond de déco ça c'est bien si ton cheveu te semble un peu fragile déjà d'essayer d'atterrir sur le premier fond de déco avant de faire plusieurs manips comme ça tu fais d'une pierre deux coups et tu auras plus de résultats sur des cheveux un peu fragiles c'est bien conseillé Et donc, bah, comme tu l'auras compris, les bonnes étapes d'un bon démaquillant, c'est tout simplement de commencer à démaquiller sans utiliser d'oxydant. Donc en utilisant de l'eau, de l'eau tiède. Donc euh, ce sera déjà la première étape. La vraie, vraie, vraie chose à faire et à savoir, c'est comme je te le montre dans cette vidéo, c'est de bien aller à contre-écaille sur le cheveu. cette vidéo ce qu'on voit c'est tout simplement une jeune fille qui avait fait du noir de supermarché et euh, du coup bah, forcément au bout d'un moment elle a voulu changer et euh, du coup là, je l'ai rendue rousse parce que ben platine c'était pas forcément <rire> la meilleure idée sur le moment mais euh, c'était le résultat sur lequel on était on avait réussi à tomber d'accord et qui me semblait vraiment réalisable en un jour donc euh, voilà et donc du coup bah, comme tu peux le voir là une des premières choses qui a dû être faite c'est déjà de commencer à démaquiller. Donc, elle, tu te doutes bien qu'on ne s'est pas arrêté un hein, démaquillage à l'eau. Parce que ça n'a pas fait grand, grand chose. Mais euh, voilà, on a commencé avec de l'eau. On a fait après au 10 volumes. Mais moi, après, je ne vais pas plus loin en démaquillant. Après, j'attaque directement aux décoloration. Parce que ça ne sert à rien de sursensibiliser le cheveu 15 fois de suite. Donc, euh, voilà les étapes un petit peu. Tu commences un petit peu avec le shampoing. Ensuite, avec de l'eau. Et ensuite, avec du 10 volume Ou du 5, si tu as... Euh, c'est tout aussi bien. Moins ce sera fort, moins tu auras de pouvoir oxydant, moins tu risques de révéler le pigment et mieux tu arriveras à t'en débarrasser. C'est contre-intuitif, mais moins l'occident sera fort, mieux le démaquillant sera. Mais les, il faut quand même qu'il y ait une force montante. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas en faire 15 de suite à l'eau. Euh, ça, va, ça va saturer. Ce que tu pourras enlever à l'eau sera déjà parti. L'oxydant va te permettre quand même de brûler le reste de soudure qui reste entre les pigments et... Et c'est assez important que tu l'utilises à ce moment-là. Voilà. Euh, quelques exemples en cas par cas. Donc, euh, Forcément, si tu dois partir d'un noir pour arriver euh, sur une couleur plus claire, tu vas forcément devoir y aller en respectant le protocole. Si euh, tu sens que le cheveu est un peu fragile, comme je te le disais juste avant, s'il si y a une certaine fragilité, si tu sens que le cheveu ne va pas supporter 150 000 techniques, bah déjà, tu oublies l'idée de devoir le pousser trop fort dans la décoloration. Bien entendu, ça, ça, ça coule de source. Mais même dans le démaquillant, tu, tu vas rester moins longtemps, mais tu vas taper un petit peu plus fort. Comme ça, du coup, euh, ça ne va pas flinguer la matière. On va vraiment aller taper les pigments. Tu le travailles bien à la main, tu rinces. Voilà, Une fois que tu as ton fond de déco, tu rinces. À partir du moment où tu as un fond de déco, tu essayes de redécolorer derrière si tu penses que le cheveu peut accepter ça, s'il ne peut pas, bah, tu repatines sur cette hauteur là. Mais euh, si tu démaquilles pour repatiner, je n'ai pas d'idée de cas de figure où, où tu pourrais le faire. Mets-le en commentaire si tu en as, ça pourrait être rigolo. Mais euh, voilà, donc après tu attaques ta déco et euh, en fonction de, de l'état de ton cheveu, en fonction de ton historique, en fonction de ton diagnostic. Bah, tu, tu à déco comme si tu as besoin de plus d'infos sur les diagnostics en termes de déco j'ai déjà fait des vidéos dessus donc du coup pour pas alourdir celle là et que les infos qui sont vraiment importantes dans le démaquillant euh, restent vraiment dans ta tête euh, je, je vais pas te sortir du sujet donc si tu veux des infos sur la déco y a des vidéos sur la déco mais sur le démaquillant euh, si ton cheveu est fragile tape un petit peu plus fort et moins vite si ton cheveu est résistant et que tu sens que bon ben il y a du pigment il y a vraiment des choses à enlever tu vas de façon protocolaire et tu vas vraiment travailler ton cheveu et progressivement essayer de faire disparaître le plus de pigments possible jusqu'à ce que tu arrives à un fond de déco et après tu pars de ton fond de déco pour arriver à un autre fond de déco une fois que tu es sur ce fond de déco tu calcules la base à laquelle tu arrives ça on verra tout ça dans la vidéo sur les patines donc ne perds pas patience et tu patines à ce niveau là et dans la vidéo sur les patines on verra comment tu choisis ta patine, quelle hauteur de ton, quel reflet, en fonction de tout ça. Voilà. Mais là, vraiment, pour le démaquillant, c'est tout simplement les, les meilleures étapes à faire. Et enfin, comment on fait si on n'a pas de démaquillant en salon Donc, si tu n'as pas de démaquillant en salon et que tu n'as pas accès à une boutique de dépannage type boutique du coiffeur ou autre, là. Euh, le mieux à faire, c'est de faire comme on fait en optimisation de cheveux, de mélanger de la poudre et de l'eau, de mélanger de la poudre avec du shampoing ou de mélanger de l'huile avec du shampoing. Et ça peut déjà te permettre de commencer à attaquer le cheveu avant de devoir l'éclaircir et donc du coup de te permettre de te débarrasser des pigments, et, et, et enfin peut-être pas de tous, mais de te débarrasser d'une partie des pigments avant de commencer à décolorer. Le problème, c'est que la première déco derrière, elle va sublimer un peu les pigments avant de pouvoir totalement les dessouder. Et il y a une partie du temps de cette décoloration-là qui sera un peu inefficace parce qu'elle aura un qui double jeu, mais malsain. Parce que du coup, elle va les révéler, mais pas dans leur bonne couleur. Parce qu'ils vont être révélants en même temps qu'ils vont être brûlés enfin Ça va être un petit peu machin, mais elle va avoir du mal à partir. Et après, ça suivra son cours. Donc, si vraiment tu n'as pas de démaquillant en salon, tu peux quand même faire comme ça. Et ça, ça, ça se fait dans beaucoup de salons. Et ça, c je l'ai déjà fait aussi parce que bon, bah, ça arrive. Mais euh, voilà. Donc, euh, voilà un petit peu le tour sur le démaquillage. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu es un petit peu plus à l'aise à ça, avec ça. J'espère qu'il y a au moins une info dans la vidéo qui t'a permis de te dire « Ah, bah tiens, ouais, pas con, euh, je vais faire comme ça. » Et du coup, bah si c'est ça, bah bingo, j'ai gagné. Et ben si c'est pas ça, bon, on se donne rendez-vous dans la vidéo suivante où j'espère que je pourrai partager avec toi quelques tips en plus qui te permettront justement de te faire un peu évoluer, de faire un peu changer ou de voir un petit peu différemment ou de te rappeler quelque chose que tu connais déjà et que tu avais peut-être mis de côté. Enfin, voilà. Bref, donc bon ben, pour cette petite vidéo-là, c'est terminé. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te dis à très très vite pour la prochaine. Prends bien soin de toi et prends surtout bien soin des cheveux de tes clients. A très bientôt. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux. Je te les mets tout de suite. Ciao, ciao